Ok, alors salut à tous, on se retrouve pour un nouveau timelapse, cette fois-ci un peu spécial puisque ça va juste être de l'entraînement, ça va pas être un dessin à proprement parler, voilà, donc j'essaye de, de faire des visages ici, j'essaierai de faire de temps en temps peut-être ce genre de timelapse, d'entraînement, où à chaque fois que j'ai besoin d'essayer de, de faire des, des choses en boucle, Bah voilà, je, je ferai ça comme ça plutôt que de passer par le PC et de montrer un gros dessin à chaque fois. Voilà, donc j'ai essayé de faire des, euh, des visages dans différents angles de vue. Voilà ici le 3 quarts, hein, j'ai toujours eu beaucoup de mal pour faire le 3-quarts, du coup je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà, j'ai essayé de m'améliorer un peu pour le regard, pour euh, pour la bouche, mais ça marche pas tout le temps. J'ai aussi essayé de, de m'améliorer pour les coupes de cheveux. voilà j'ai fait un chapeau du coup là, mais.. <rire> Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose, un peu les reflets, etc. Je trouve que ça rend pas mal, mais c'était pas vraiment le sujet de l'étude, mais ça rend pas mal. voilà Je continue avec les visages de trois quarts. Là, j'essaie de faire du euh, dessous, euh, bizarre, mais on, on va oublier cette orientation très rapidement. Puis après, j'ai fait l'inverse, ce qui va pas forcément mieux marcher. Je pense que c'est réaliste un peu, on dirait un peu un alien. Faudrait que je retente un truc comme ça, mais mais bon, là, c'est un peu bizarre. J'ai essayé de différentes techniques pour les yeux. J'ai essayé de faire des, des bouches un peu différentes à chaque fois. Voilà, j'ai fait une nouvelle coupe de cheveux que je suis en l'air. Ou, c'est génial. J'ai aussi euh, réussi à faire des oreilles un peu mieux, plus réalistes et assez simple à faire quand même euh, par rapport aux, aux autres fois. Alors là, là j'essaie les visages de profil. Alors avec ce magnifique visage, on dirait un psychopathe, c'est génial. Alors je change, mais c'est pas mieux. Et puis voilà. Moi, je fais un dernier petit visage et puis euh, Puis voilà, j ai, j ai, je me suis quand même un peu amélioré, là, c'est en 2-3 heures j'ai fait ça. Donc euh, je, je me suis.. Euh, j'ai réussi à améliorer un peu ma euh, vitesse. Et puis là je me suis un peu amusé au montage, j'ai pas eu le temps de parler, c'est dommage. C'est parce que ce dessin, euh, vous l'aurez pour la prochaine fois, pour un prochain timestamp, pour une nouvelle vidéo. Voilà, bah du coup je vous laisse aimer, vous abonner, et commenter, et tout ça et tout ça. Et puis euh, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé.